On vous souhaite la bienvenue à cet atelier ce matin dans ce webinaire qui s'appelle « Le goût de cliquer euh, ». Peut-être mettre en contexte un peu, euh, on parle d'éducation aux médias ce matin. Euh, déjà, on a on a comme rodé notre truc. Peut-être qu'il y en a, vous avez vu passer, euh, puis peut-être même dans les médias sociaux, finalement, la journée euh, du numérique en éducation, vendredi passé déjà. Donc, on a, on a, rodé, euh, on a rodé cette présentation-là, euh, cette formation-là, puis euh, on avait envie finalement que, ça, que vous puissiez en bénéficier aussi, puis que ça puisse dans le fond, alimenter vos réflexions sur le sujet, donc c'est la raison pour laquelle ce matin, on, on, on a pris la décision finalement de devancer, on devait le proposer davantage ce printemps, mais finalement, on a décidé de devancer, de devancer cet, cet atelier-là, ce webinaire-là pour ce matin. Donc, on se lance Alors, d'emblée, on va vous demander, s'il vous plaît, d'utiliser les outils de participation, donc le crochet, le cœur, la couleur que vous voulez, on est lousse. Et donc, de nous dire quel est votre rapport aux fausses nouvelles, vous? Est-ce que euh, fausses quoi? J'ai entendu parler. Est-ce que fausses nouvelles aussitôt lues, aussitôt partagées? Est-ce que, <rire> est que les fausses nouvelles, c'est pour les autres parce que moi, je mérite pas nouvelles? Vous êtes au-dessus de ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que je suis très compétente, j'en fabrique, fabrique régulièrement? Exactement. Bravo à ceux qui euh, suivront dans cette catégorie. Oui, une grande <rire> maîtrise de l'outil technologique. Est-ce ouais. que je sais que euh, ça existe? J'en ai peut-être même déjà partagé. Ou fake news, où ça va le monde? Euh, oui crise, crise d'anxiété dans le petit sac. Ouais. On sent comme deux pôles, hein? deux pôles émergés. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire leur mea culpa, qui disent que oui, ça existe, mais peut-être que, peut que je ne suis pas à l'abri finalement. Il euh, y a quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, donc ben, tant mieux, un hein, peu dans le fond, on va débroussailler ça pour vous ce matin. Il euh, y en a quelques-uns aussi qui se sentent manifestement le, assez mitigés finalement. c'est un peu ça que ça dit lorsqu'on dit « moi, je vérifie toujours deux fois » tant mieux, c'est super, on verra si on peut pousser plus loin encore finalement les, les, les, les pistes de vérification et nos compétences par rapport aux, aux nouvelles. Puis J'aimerais quand même ça mettre en lumière la dernière option qui est l'essai de sac de papier, finalement le sac de panique que parce que oui, il peut avoir des, euh, des impacts ou des enjeux liés euh, finalement à la façon dont on consomme l'information. Puis, euh, bien ça, je pense que cette option-là met en lumière là, cette espèce de petit angoisse collective qu'on peut avoir par rapport à ça. On en parlera durant, euh, durant l'atelier, durant le webinaire. C'est bien certain. Donc, euh, merci de votre participation tout le monde. C'est super. Alors, on ne veut pas péter votre bulle, mais euh, ouais. comme le dit Patrick Lagacé, nous sommes tous des pusheurs de faux faits potentiels. Ouais. Euh, pour le citer, des fois, les gens font des erreurs, de tout, toutes sortes d'erreurs, des faits, d'appréciation, d'emprêtement, ça arrive. C'est ça qu'il disait Patrick Lagacé dans un article, puis ben, dans le fond, le, le lien est en bas. Puis en passant, je fais une mini parenthèse pour vous dire qu'à la toute fin de la présentation, eh, vous allez avoir accès à un, un padlet, finalement un padlet évolutif dans lequel on, on met tout, tous les articles qu'on trouve intéressants par rapport à l'éducation médiale et les... les des recherches, etc. Donc, vous aurez accès à ça, dont aussi, euh, euh, au nombre, ressources au nombre desquelles là, cet article-là fait euh, euh, fait partie. Donc, c'est un article de Patrick Lagacé qui s'appelle euh, « Oups, mauvais Maxime », puis lui, dans le fond, dans cet article-là, il racontait, en gros, l'histoire d'un Maxime... Euh, euh, qui, euh, qui, à un moment donné, s'est fait prendre là, pour, pour euh, comportement euh, déviant, euh, bon, etc. On voit le genre, donc il s'est fait prendre pour ça. Puis, à un certain moment donné, quelques années plus tard, euh, on se retrouve devant une page Facebook d'un Maxime quelconque, qui est un, un futur musicien, donc lui, il veut faire émerger sa, sa carrière de musicien, mais il porte le même nom et le même prénom, finalement, que le Maxime qui s'était fait prendre à l'origine. Puis ben, ça, ça va devenir un espèce, ça va devenir viral finalement. On va partager ça. On va, on va non seulement partager le nom, le procès de cette personne-là, mais on va dire évidemment qu'il est de retour, que c'est une personne bon, avec des bilances, etc. Et puis, en conclusion, de ça va un peu ruiner le, le, le début de carrière de, ce, de cet autre Maxime-là, qui n'était pas le même. Donc, on quelle va est faire notre faire part de faire, responsabilité là-dedans, euh, les gens qui ont partagé, les gens qui ont associé ce Maxime à cette histoire, euh, quelle est leur responsabilité? Est-ce que quelque part, on n'a pas tous euh, une, partie, euh, une partie de responsabilité là-dedans? Bien, on va regarder tout ça, hein? Oui, puis, tu sais, euh, c'est pas pour rien qu'on a choisi le, le titre, le goût de cliquer, parce que tout ça, ça part d'un clip dans le fond, puis comme le disait finalement Patrick Lagacé dans, dans la, la diapositive précédente, bien, on... On n'est pas à l'abri de ça, ni vous, ni nous, puis nos jeunes non plus. Dans le fond, on est là pour eux, donc euh, on euh, ne va pas parler à ça. Voilà. Même si on connaît euh, la plupart euh, des gens qui sont présents, on va quand même prendre deux secondes pour se présenter. Moi, je m'appelle Annie Turbide, je suis conseillère pédagogique euh, au sein de la belle équipe du Récit développement de la personne. Et donc, euh, on a le mandat en ECR et dans euh, la citoyenneté, l'art du numérique. Et donc, l'éducation média est un des angles qu'on va aborder cette année. Puis ben, cette présentation-là s'inscrit dans, euh, dans cette optique. Yes, euh, moi, Marjorie Paradis, ben, également conseillère pédagogique dans le service national euh, du, du développement de la personne. Donc, on a le même mandat, on travaille pas mal en collaboration tant pis, et moi sur euh, ces dossiers-là. Euh, puis on, on salue quand même le reste de l'équipe qui est, qui est là avec nous aujourd'hui. Puis bien, Benoît, j'ai comme envie de. Te lancer, te lancer la balle, si tu as envie d'ouvrir ton, ton micro, ta caméra, pour nous faire un, un petit coucou aujourd'hui. Benoît, il est avec nous, il est en soutien, il va être au clavardage, hein, c'est ça? Exactement, exactement. Mais oui, c'est ça, tout simplement, aujourd'hui, je soutiens mes deux collègues qui, sont, qui en sont à leur deuxième prise avec cet atelier, vous mmh. à la journée nationale du numérique, euh, la semaine de, il y a deux semaines, en fait. Et donc, euh, on se prend aujourd'hui avec ça, et moi, j'ai le bonheur d'être avec vous euh, dans le... Dans le, dans le dans le clavardage, exactement. Alors, Annie Majorie, je vous laisse aller. Je vous laisse tout le temps qu'il faut pour bien faire votre animation. Ouais. Puis, tu sais, je prends quand même 30 secondes pour mentionner le fait qu'habituellement, ben, tu sais, on, on, bon, tu sais, on a l'habitude de rebondir sur les commentaires, puis sur votre le input finalement des parties. C'est sûr qu'en VIA, c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais on veut quand même vous dire de ne pas hésiter si vous voulez prendre la parole, lever la main, utiliser les outils pour vous faire voir finalement. Puis nous, bien, on va être comme vraiment contents de pouvoir euh, euh, savoir à tout moment ce que, ce que vous avez à dire là-dessus. Si vous avez des questions, il y a des choses qui ne sont pas claires aussi. Puis si vous avez des pistes de réflexion, c'est pas obligé, vous êtes pas obligé d'attendre à la fin. Ça va nous faire plaisir de se faire interrompre finalement. Donc, euh, c'est votre moment là, autant que le nôtre. Donc, euh, hésitez-le. Voilà. Alors, la trame de cette présentation, en fait, c'est l'histoire d'une nouvelle. Hein? Donc, on veut, on veut souvent parler de nous, mais on va recommencer par se concentrer sur elle. Et sa petite histoire, elle est là. Bien, au début, elle est créée par un individu ou un individu XY avec ses intentions. Ensuite, elle sera diffusée euh, par certains moyens. Tout d'un coup, elle arrivera jusqu'à nous et elle suscitera des réactions qui nous amènera à prendre des décisions euh, sur ce qu'on fait avec euh, cette, euh, cette nouvelle-là et cette décision-là aura des impacts. Ça, dans le fond, c'est la, la petite histoire, de la nouvelle. C'est l'espèce de trame, comme habituel, c'est surtout l'espèce de trame qui fait en sorte qu'on se sent comme citoyen, je ne sais pas vous, enfin, mais nous, on sent un peu, on peut vite, bref, se sentir démunis par rapport à ça, par rapport à la grosse machine journalistique, par rapport à, à, aux impacts extrêmement, là, aux enjeux extrêmement euh, euh, graves et grands que ça peut apporter. Donc, et on se demandait, crime, par où on prend ça finalement, l'éducation aux médias? et on s'est dit, ben, pourquoi pas transformer la petite histoire, la petite trame finalement, narrative de cette nouvelle-là? Et pourquoi ne pas la transformer en une histoire dont nous sommes les héros? Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous, ça va vous rappeler des souvenirs en fait, mais on se rappellera qu'une aventure dont nous sommes les héros, ben, à travers ce roman-là, généralement, ben, il y a certains moments où on a un pouvoir, de, un, un, un choix à faire, un pouvoir de choisir, un pouvoir d'action. ou les sûr mmh. on est très euh, inclusives. Donc, euh, on avait envie de transformer ça en aventure au cours de laquelle on a finalement un rôle à jouer. Euh, C'est ce qu'on a à vous proposer euh, finalement aujourd'hui, si on va voir l'intention euh, de la... De la pour ceux qui, de qui veulent continuer, matin, on va vous demander tout de suite de prendre la page 348. Hey <rire> Allez euh, euh, la <rire> la euh, Donc, attention de oui. la rencontre, bien voilà, au terme de cet atelier, les participants et nous aurons réfléchi ensemble à des stratégies pour donner un pouvoir d'action aux jeunes. Et C'est là le choix de l'émoji, le pouvoir d'action euh, face aux médias. Alors, on va revoir cette histoire-là mmh. et essayer de cibler les, les moments les plus importants où notre pouvoir d'action, notre autonomie va devenir importante euh, mmh. dans, le, dans tout le traitement finalement de, de cette ah, Ouais. Vraiment, on va comme détricoter, finalement, la petite histoire Camille qu nous a racontée, puis on va essayer de cibler les endroits où, on, où il y a quelque chose à faire, finalement. Alors, si vous êtes prêts, on commence. On rajoute une couche de pouvoir d'action à la création de la nouvelle. Bien, en fait, hein, on ne vous apprend rien. Une nouvelle, c'est créée à un endroit XY par une personne, que ce soit un mandat, euh, un mandat en lien avec son travail ou non, parce qu'aujourd'hui, on, on sentait qu'on est passé d'une époque où euh, peu de gens étaient diffuseurs et créateurs de contenu, et aujourd'hui, ben, nous sommes tous, euh, quelque part, créateurs, euh, diffuseurs de contenu. Donc, euh, voilà pour la création de la nouvelle. Et à cette époque-là, c'est à ce moment-là qu'on va essayer de questionner finalement cette nouvelle-là, quelle, quelle est sa teneur, de, de quelle nature est-elle Hein, lors de sa création. Alors, on vous pose la question tout de suite. Euh, est-ce que de, de se demander est-ce que cette nouvelle-là, elle est vraie ou elle est fausse? C'est une question qui est opérationnelle. Bien, d'emblée, on vous dirait que euh, c'est une question, oui, mais est-ce que c'est la plus pertinente à se poser euh, à ce stade, finalement? Puis, puis tu sais, je t'arrête même pour dire que là, nous, on est en train de, de questionner la pertinence de cette question-là, mais tu sais, on, on, on prend quand même conscience que dans c'est très, dans, bon, dans, dans très présent dans les médias, oui. les questions médiatiques. Et puis souvent, on s'intéresse à cette dichotomie entre ce qui est vrai et ce qui est faux, finalement, la vraie information, la fausse information. Puis nous, on, à un moment donné, on s'est dit, on, on voudrait que ce n'est pas suffisant, on voudrait qu'il faudrait aller un peu, un peu plus loin que ça, puis essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions qu'on pourrait se poser finalement. Parce que une information au-delà du fait qu'elle est vraie ou fausse, ben, il y a peut-être d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, comme va voir. Ben, en fait, c'est comme si ces deux catégories-là ne suffisaient pas pour classer mmh. des situations comme celle-là, par exemple, oui. où on a une vraie image d'un parc et où on a une vraie image, par exemple, d'une situation politique, d'une situation, euh, mais qui ont été mises dans, dans, qui ont été sorties de leur contexte. Donc, cette photo-là, c'est du parc, si vous l'avez vu mmh. euh, euh, sur les réseaux, elle a été partagée beaucoup suite à la grande marche du 27 septembre, euh, en disant « bon, mais ben, après une marche sur l'environnement, voici l'état du parc ». Mais en fait, ce n'était pas du tout le Mont-Royal. Euh, c'est un autre parc dans un autre contexte complètement. Mais ce parc-là, il existe et mmh. il a été dans cet état-là à un moment ou à un autre. Donc, peut-on dire que c'est une fausse information, Ben en fait l'image est comme réelle, mais c'est le contexte, en fait, qui distorsionne complètement, qui, qui, qui la compréhension ou la, la, la lecture qu'on va en faire. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un fait qui a été décontextualisé? Est-ce qu'il s'agit d'une satire? Mm -hmm. euh, donc, c'est un petit exemple avec l'actualité dernièrement. Est-ce qu'il s'agit euh, d'une de, de, opinion qui est... ce qui est, Là, on a mis un, un micro, mais... On n'avait a... comme pas envie de se mouiller, là. On n'avait mmh. <rire> pas envie de se mouiller, de vous montrer, de, de, de, de pointer une opinion. Hein, oui, ouais, si en je... fait, pour vous donner un exemple, je pourrais facilement vous dire euh, que la saison... Euh, la, le, le, voyons, la série Game of Thrones est la plus grande série réalisée par l'homme actuellement. Euh, ça reste une opinion, ce n'est pas un fait. Mmh versus euh, la série Game of Thrones a été diffusée pour la première fois en 2011, ce qui est un fait. Alors il faut faire attention parce que des fois l'opinion d'un individu peut être présentée comme un fait. L'opinion de Bien, son opinion elle est, elle est vraie, mais est-ce que c'est est un fait véridique? Là est la question. Ouais. Voilà. Puis, ben, ben, c'est ça. Des Puis des sinon, il ben, y a ça, des trucages des montages. Tantôt, on va aller un petit peu plus loin. Là. Là-dedans, sauf que, bon, ici, c'est quand même euh, assez évident, sauf que parfois, ça ne l'est pas tant que ça, évident, puis ce n'est pas si facile que ça euh, de, de trouver là, finalement l'endroit le, le, où ça accroche qui nous permettrait de bien, de bien saisir la teneur de l'information. Donc, ça, c'est plusieurs exemples. En fait, ce qu qu'on vient de vous montrer, c'est plusieurs exemples qui démontrent que, vrai ou faux, bien, peut-être que c'est une question qui devient un petit peu obsolète finalement à l'ère, bien, du moins à l'ère du numérique. Là, euh, euh, donc, on, on pense qu'aller plus loin, ça serait gagnant. Excusez-moi, donc premier truc, bien cibler la source de l'information. Hein. On a été habitués là, à travers euh, nos, nos, différentes, euh, euh, nos différents cours et notre éducation à voir, là, euh, bon, c'est qui l'auteur, la date, etc. Donc, tout ça, ça fait vraiment partie de cette étape de bien cibler la source d'information. Euh, on va regarder comment on peut aller plus loin par, par rapport à ça. Euh, on a demandé aux Canadiens, pas nous, mais euh, mm -hmm. il y a, on a une statistique à vous présenter. Dans le fond, on a demandé aux gens euh, combien ils pensaient euh, qui était capable de bien euh, distinguer une fausse nouvelle sur le web. À votre avis, si vous voulez participer à le clavardage, là, mm -hmm. sur 10, mettons, euh, les résultats donnent combien de, de, de, de personnes sur 10 se considèrent au Canada capables de savoir qu'une nouvelle est fausse euh, sur le web? Mettons, on vous demande un chiffre. 5. 5. Qui dit mieux? <rire> on dit 8, 7, 3. OK. Très intéressant. Donc, on rappelle la question combien de, combien de sur 10, par exemple, combien de Canadiens se pensent capables de déceler, de reconnaître une nouvelle ou une, un contenu qui serait faux, finalement? Donc, ça varie. On dit il y a quel, quelqu'un quand même qui dit neuf. donc euh, on, on pense qu'on est bon. <rire> Bien, la réponse est effectivement euh, ouais. 8. Donc, 81 des Canadiens s'estiment capables de distinguer des fausses nouvelles sur le web. Ce que ça nous euh, de, montre, cette statistique-là, c'est qu'on a un sentiment quand même de, de compétence mmh. et de confiance. Malheureusement, on va encore une fois, euh, peut-être un peu fêter la bulle, parce que dans les résultats effectifs des études, seulement 37 euh, sont en mesure de le faire. Donc, euh, de là la nécessité de cette éducation aux médias puis euh, des différents trucs qu'on va essayer de se donner pour que euh, no, nos réseaux, finalement, euh, puissent euh, euh, se donner ce pouvoir d'action par rapport aux, euh, aux nouvelles. Yes. Donc, maintenant, on va vous inviter on va vous euh, inviter à participer finalement à un, un sondage. là On va vous reposer une autre question. Annie euh, vous mettra en contexte. En fait, c'est une autre, une autre étude qui a été menée par l'Université de Stanford. Par rapport à bien cibler la source, l'université euh, a fait un test en présentant deux sites web différents à trois groupes de personnes euh, et en leur demandant d'essayer de voir laquelle, de, lequel de ces sites Internet était le plus crédible. Donc, ils ont demandé à des journalistes, ils ont demandé à des historiens et ils ont demandé à des étudiants euh, de l'Université de Stanford euh, de faire le test et donc d'arriver euh, à, à, à discerner lequel de ces deux sites, qui étaient des sites en lien avec la pédiatrie, euh, était les plus crédibles. Donc, la question qu'on vous pose, c'est à votre avis, qui de ces trois groupes sont arrivés le plus, à, le, le plus proche de, de, de, ou en plus grand nombre à cibler le bon site Internet? Donc, pour participer, en fait, vous avez simplement à cocher une des catégories et à peser sur euh, « euh, Transmettre mes résultats ». Et puis, ils vont s'afficher directement à l'écran C'est un sondage qui est anonyme. Donc, bonne ou mauvaise réponse, on le saura. <rire> Alors, est-ce que c'est les historiens, est-ce que c'est les journalistes ou est-ce que c'est les étudiants? Nous sommes 42 participants et actuellement… Pour le moment, ça semble assez… il euh, n'y a pas de tendance nette. dégage les journalistes On va laisser le temps aux, aux gens qui n'ont pas encore participé de le faire. Il reste 10 personnes qui n'ont pas répondu. Ouais. Donc, à date, ce sont les journalistes qui arrivent à l'avant. Les historiens sont pas loin derrière. Donc, on va laisser le temps aux quatre derniers participants. Il y a peut-être même moi parmi les participants. Parmi les quatre. Ok, donc euh, on va y aller avec ces résultats-là. comme un peu la bataille pour la compétence informationnelle. Oui, exact. Peu, <rire> Parce que dans le fond, ben, l'étudiant, on, on pourrait croire qu'à force d'être plongé là-dedans, de, de, de ouais. avoir des travaux à ouais. faire, on devient habileté. La méthode historique est quand même intéressante. Puis les journalistes, euh, ben ont aussi euh, ce, ce, ce mandat et puis ils sont aussi oui. très responsables de la création. Puis, puis la méthode historique, non seulement c'est intéressant, sauf que... C'est souvent même, je, je, je salue mes collègues en univers social, mais souvent la compétence informationnelle, là, ça va être quelque chose d'extrêmement présent, c'est au cœur même de la méthode historique. Là, donc, c'est effectivement intéressant de voir le résultat. Donc, si on revient à notre mmh. présentation, voici le dit résultat. Eh bien, ce sont les journalistes vérificateurs de faits qui euh, sont arrivés, là, euh, euh, en plus grand nombre, à discerner les deux sites Internet parce que ça a été les premiers. Puis, dans le fond, il y a une raison pour ça, hein, parce que ça a été les premiers à, euh, à avoir une méthode qui était différente que celle qu'on a apprise depuis le début, c'est-à-dire d'aller voir dans les à-propos, de s'informer sur la date et tout, qui ne n'est pas, qui qui est pas une mauvaise méthode du tout, mais qui n'a pas amené les, les, les résultats aussi, des, des résultats aussi élevés. Euh, dans cette diapositive-là, diapositive quand vous allez avoir le, la présentation, le titre Savoir Média est cliquable et donc vous allez pouvoir accéder à cette courte capsule qui est produite par, par dans le fond, Savoir Média vulgarisent des, ouais. des études scientifiques et donc vous pourrez la regarder super intéressante. Mais quelle technique ils ont utilisé? Ça s'appelle la recherche en, en parallèle. C'est-à-dire que euh, ce qu'ils ont observé, c'est que le premier réflexe, des journalistes ça a été de sortir du site Internet donc il est question et d'aller euh, sur un moteur de recherche pour chercher sur l'organisme euh, qui euh, publie ce site-là. Donc, euh, et en passant, ils sont allés sur euh, Wikipédia pour chercher des informations sur le site. Puis il y a une étude justement de 2000... Euh, J'aimerais ça vous dire la, la vraie date. Il y a une étude de 2005 euh, publiée dans la revue Nature qui a montré que et ils ont comparé les articles de Wikipédia, genre plusieurs centaines, avec les articles de l'Encyclopédie Britannica et puis euh, les résultats en termes de fiabilité d'information sont vraiment semblables. Donc, Wiki. Euh, et c'est ce qui leur a permis finalement de constater qu'une des associations pédiatriques existait depuis de nombreuses dizaines d'années, avait une, une, une, une rigueur et avait une méthode de relecture par les pairs, tandis que l'autre existait depuis tout récemment et... Euh, euh, euh, ben, voyons, propulsait des idées là, qui n'étaient pas nécessairement euh, axées sur la santé mmh. plus que sur euh, d'autres sujets sociaux dont on a, on pas aujourd'hui. Donc, effectuer une recherche sur l'organisme. Un euh, une autre technique qui peut être utilisée, c'est de faire des recherches avec images, donc de glisser une image dans la, dans la barre de recherche de votre navigateur préféré. Et euh, à ce moment-là, quand il s'agit d'un canular ben, euh, ou d'une image qui a été utilisée dans un mauvais contexte, Bien, on peut revoir tous les contextes où elle a utilisé, été utilisée. Pardon. Donc, par exemple, si j'utilise un bout un, de couverture de livre pour placer dans une nouvelle qui est pour la décontextualiser dé dé dé dé avec la recherche par image, bien, je vais voir des centaines de copies de cette couverture de livre Et à ce moment-là, elle me permet de replacer les choses à leur place voilà. Intéressant quand même. Il y a Dominique qui nous demande si c'est possible de voir les résultats du sondage. Je ne sais pas si, dans le fond, euh, Dominique, vous souhaitez le voir maintenant ou un peu plus tard, mais ce que je propose, Benoît, qu veulent, qu'il va les publier sur Twitter, puis sinon, nous, on pourra en faire une capture, puis le mettre à même la présentation, dans le fond, auquel vous aurez accès à la fin. Donc, c'est ma proposition, dans le fond, là, de, de, de mettre ça disponible à la toute fin. Donc, ça sera, euh, ça sera là, puis là, bien, euh, sur Twitter, bien, ça sera, c'est en, encore Merci. mieux. Ouais. Donc euh, <coughs> La recherche parallèle, dans le fond, c'est comme un premier pas, puis tu sais, c'est même un deuxième pas, finalement. Ouais. Donc, on est allé au-delà de se poser la question, est-ce que c'est est -ce est vrai, est-ce que c'est faux comme contenu? Donc, on est, on est allé un peu plus loin, on est allé chercher, on est allé, euh, euh, vous allez me prêter l'anglicisme, mais challenger l'information, finalement, ou la source, euh, sauf que, dans le fond, euh, ce qu'on... Ce dont on se rend compte, c'est que des fois, c'est pas suffisant non plus parce qu'il y a parfois des intentions derrière, euh, derrière la création d'un contenu. Donc, il pourrait être un faux contenu ou un contenu euh, véridique, en fait, mais se questionner sur l'objectif ou la visée ou ce que vous voulez euh, transmettre comme message euh, à un auteur ou à un producteur de contenu, ben, ça devient quand même vraiment intéressant puis important, surtout que je pense que tu l'as mentionné tantôt, parce avec l'ère du numérique, on se rappellera qu'on n'est plus juste des consommateurs de contenu, mais on est également des, des diffuseurs, mais aussi des potentiels producteurs de contenu. Donc, la question de l'intention de l'auteur, ça devient comme un élément euh, clé finalement pour, euh, pour savoir se retrouver puis pour pouvoir évaluer la teneur euh, d'une information ou d'un contenu. Bon, on s'entend, puis là, on faisait un peu des blagues, là. Euh, si euh, on est face à un contenu qui est faux, euh, mais qui met en scène je ne sais pas moi, un chat ou euh, peu importe quelque chose qui est finalement qui n'a pas réellement d'impact, bon, ce qui est tenu sur les intentions de l'auteur, ben, c'est comme, on s'en sort assez facilement. Sauf que si on voit euh, l'image qui vient tout de suite après, si on pense à des images comme celle-là, qui en plus sont travaillées finalement, ou font le, le, le résultat de... de, de de technologie extrêmement poussée euh, dans ce cas-ci probablement ben là on voit le mot deepfake », en français ce serait hyper trucage euh, ben là on est comme ailleurs parce que non seulement on a un personnage politique euh, des porteurs d'un message, puis grâce à justement des technologies extrêmement poussées, bien on réussit finalement à, <coughs> à récupérer grâce à des données, dans ce cas-ci c'est des données spatiales finalement, euh, donc on, on réussit à reproduire une image, puis ben dans le cas qui est là, ça c'est une capture d'écran, sauf que vous pourriez le retrouver facilement sur YouTube, c'était dans le fond un, un, un genre de discours, si vous voulez, un discours qui était erroné qui était titre, et qui était dit par le faux Barack Obama euh, grâce à, justement, ces technologies de défaite qui sont, en passant, de plus en plus euh, de plus en plus en performantes et qui permettent de plus en plus de reproduire du contenu de façon réelle. Puis, quand je parle de contenu, ici, ben c'est un visage, donc c'est du facial, mais ça pourrait très bien être également du contenu euh, textuel, du contenu audio, etc. Donc, euh, c'est bien beau la recherche parallèle, puis oui, c'est un, comme un premier jalon, sauf que, euh, quand on est face à des technologies comme celle-là, peut-être que vous êtes d'accord avec moi, on est bien, euh, comme encore plus compliqué ouais. finalement. Puis, comme je le disais, c'est de plus en plus performant. C'est-à-dire qu'un œil aguerri pourrait voir qu'il y a certains, euh, en, dans, dans le jardin ou dans le milieu, là, ils utilisent le mot « glitch », mais ce serait comme des, des erreurs. Tu sais, on voit des ouais. genres de petites distorsions qui permettraient de dire « ouais, non, ça ne fonctionne pas ». mais plus ça va aller, plus cette technologie d'intelligence artificielle là, finalement, là, qui permet de le générer, ben, plus elle devient euh, apte à reproduire fidèlement. Euh, Et c'est pour quoi, ça que c'est important dans le fond de se questionner sur les intentions de l'auteur, ben pourquoi oui. ça a été publié? Euh, qu Est-ce que, est -ce que cette nouvelle-là, elle est inédite? Parce que dans le fond, il n'y a rien, je veux dire, mettons ce discours-là, il peut être entendu juste à un seul endroit parce que Barack Obama ne l'a pas donné en prêt. Donc ça, c'est une, une question ben qui oui. est intéressante à se poser. Si on l'a vu juste à un endroit, ben euh, probablement qu'on a plus de chances que ce soit soit un trucage Et que la source est toujours, tu sais, on revient toujours à la même source qui est une source unique finalement, bien, il y a peut-être mieux de se questionner finalement, puis de lever un petit, euh, un petit euh, drapeau. Euh, on a envie de vous présenter, euh, de vous faire visionner euh, le, le, le témoignage finalement d'un gars qui s'appelle Nicolas Garneau de l'Université Laval ici à Québec. Euh, lui, ben, il travaille sur le lien qu'il affaire entre intelligence artificielle et faute nouvelle, parce que des fois, on on s'était souvent posé la question, c'est quel est le lien qui, euh, qui, qui peut rattacher les deux, bien, notamment, lui a fait l'expérience de générer du faux contenu. Bon, ses intentions à lui étaient nobles, c'était des intentions euh, relatives, à la, relatives à la recherche, mais euh, ce qu'il a fait, lui, bien, il va vous l'expliquer de toute façon, mais il a utilisé un contenu textuel, puis euh, il a généré grâce à un algorithme, finalement, un texte. Oui. Bien, bien, le phénomène de la fausse nouvelle date pas euh, d'hier, ça date très longtemps, si on fait la connexion entre l'IA et les fausses nouvelles, en fait, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un mécanisme qui nous aide à automatiser plusieurs tâches, les rendre euh, plus faciles, voire euh, les automatiser complètement éventuellement. Puis, euh, en ce moment, ce ce le phénomène qu'on voit qui qu peut arriver, c'est qu'on arrive à euh, nous aider à rédiger des fausses nouvelles plus rapidement, voire les rédiger automatiquement. Et euh, effectivement, les fausses nouvelles, on peut voir ça. Style, comme la propagande ou euh, justement des, des, des, des nouvelles qui sont falsifiées, qui n'ont pas été vérifiées. Mais euh, tout, tout ça, ça, ça date de très longtemps. Mais maintenant, ce qu'on voit le, ben, où on en ligne, c'est euh, une génération plus rapide et automatisée de ce style de nouvelles-là, de propagande ou de euh, nouvelles falsifiées. Puis, tu sais, quand on parle de données, bien, comme je vous disais, ça peut être, être n'importe quoi, ça peut être de la, de la reconnaissance faciale ou encore des données textuelles. Euh, il est allé chercher un algorithme qui est disponible sur le web, euh, puis assez facilement et assez euh, rapidement et surtout de façon peu il a réussi à générer finalement un texte qui, sur le plan du style, euh, sur le plan du contenu, était somme toute assez… Euh, ça tenait la route en fait. C'est certain qu'en faire une lecture, avisée nous amène à dire « ouais, ok, il y a des, incohé il y a des incohérences euh, ». Mais si, par exemple, il avait poursuivi l'expérience et qu'il avait continué d'exercer son intelligence artificielle, si on veut, ou sa technologie, bien, on peut penser que le contenu serait de plus en plus euh, difficile, finalement, ce serait de plus en plus difficile de reconnaître le, le contenu généré par l'humain par rapport au contenu généré par la machine. Donc, ça nous amène à une espèce de... de, de y a une couche de plus de complexité, finalement. Oui, c'est ça. Il y a un peu hors-sujet au niveau de la création de contenu, l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être passé dans les médias dernièrement, on parle de création au niveau artistique, de création visuelle oui. de création musicale. Donc, ça, c'est un sujet qui est quand même euh, très intéressant à suivre. Alors, voici comment, bon, premier lien avec l'intelligence artificielle au niveau de la création du contenu. Si on continue notre petit maintenant, et qu'on va vers la diffusion de contenu, eh bien, euh, on ne vous apprendra sûrement pas que l'intelligence artificielle a encore un grand rôle à jouer euh, à cette étape-là de diffusion de contenu. Donc. Oui, donc, euh, ben, c'est pour cette raison-là, en fait, comprendre le fonctionnement et le rôle de, euh, du traitement des algorithmes, ça devient essentiel à l'ère du numérique, parce que si on fait la comparaison avec le disons-le, avant, euh, avant l'ère du numérique, ben euh, la façon dont, on, on, dont un contenu parvenait jusqu'à nous, c'est un, euh, un peu fortuit, en fait. Ça arrivait, euh, euh, le, les sources étaient déterminées, mais ça arrivait de manière un peu, euh, je dirais, aléatoire, ou encore, c'est la personne, l'individu qui allait ou qui décidait d'aller s'informer euh, grâce à telle ou telle source. Mais désormais, avec le traitement algorithmique et des algorithmes de personnalisation, on va comme... Euh, préciser ce concept-là, euh, mais avec ce, ce traitement-là aujourd'hui, ben, c'est comme plus le même, euh, les mêmes modes de diffusion, c'est-à-dire que l'information qui va parvenir jusqu'à vous, jusqu'à nous, euh, bien, c'est pas fortuit, c'est vraiment pas le fruit du hasard, ça va être vraiment quelque chose, ça va être vraiment un, un procédé qui a été, euh, qui a été décidé d'avance, en fait. Euh, ça a comme avancé tout ça, c'est pas grave, on va Voilà. Donc, euh, le fonctionnement de l'algorithme. Désolée pour ceux qui savent déjà comment ça fonctionne, puis si vous êtes euh, des, euh, si vous êtes compétents en la matière. Euh, puis, Benoît, je t'inviterai si, si jamais tu as envie d'ajouter quoi que ce soit, ou même Alex, là, Alexandre Genette, vous êtes euh, de, de, de, de, de, de des personnes extrêmement euh, aptes à vulgariser tout ça, mais en gros, euh, à partir du moment où on utilise... Ouais, je... ah, c'est vraiment ta jeu. J'avais juste envie de dire, c'est intéressant ah, ce oui. que vous ah, dites. <rire> J'ai pas lu... Euh, ouais. on... On continue? On regarde ça. Oui, donc à partir du moment où vous utilisez quelque appareil que ce soit, euh, vous allez générer des traces, en fait. C'est ce qu'on appelle des données ou des data en anglais. Donc, euh, vous allez générer, vous allez laisser des traces, que ce soit l'utilisation d'un moteur de recherche, euh, que ce soit. Euh, magasinage. Du magasinage, quand vous entrez une, une position euh, géographique euh, dans l'une dans des applications que vous utilisez. Donc, vous allez laisser des traces. Euh, ces traces-là vont être conservées finalement puis vont être traitées dans des lieux, là, vous voyez, à la deuxième vignette. Euh, ce sont des serveurs, euh, là, c'est une partie, là, c'est la pointe de l'iceberg, si je peux dire, parce qu'en tant que tel, ce genre de serveurs-là, elles sont hébergées, euh, sont, euh, sont concentrées dans, dans de, de grands entrepôts, là des, des kilomètres de, de serveurs. Donc, on va conserver ces données-là, mais on les conserve pour quelles raison Bien, pour les utiliser éventuellement. Donc, on va venir appliquer un algorithme, un algorithme, si on veut... Euh, il y a une ressource à la fin qui s'appelle « La recette des algorithmes » qui permet de le vulgariser de pour, pour des plus jeunes, mais on, on en parle souvent en termes de recettes. Donc, ça va être une suite finalement, une suite d'indications de, de, euh, à appliquer, ou encore il y en a qui parlent en termes de, de calcul mathématique ou d'équations mathématiques Bref, on utilise l'explication le, le, qu'on qu veut, mais bref, on va venir appliquer ce calcul-là sur les données euh, que vous avez laissées, puis… Selon, il existe plusieurs types d'algorithmes, en fait, mais selon l'algorithme et l'intention de la personne qui a créé cet algorithme-là, on va utiliser les données, puis on va générer finalement... Qui correspond à la dernière vignette euh, que vous avez devant les yeux, qui est le contenu de vos films d'actualité dans des médias sociaux que vous utilisez, euh, qui, qui pourra traduire en suggestion musicale, euh, qui pourra traduire en suggestion de magasinage, etc. Donc, euh, donc, vraiment, le traitement algorithmique, ça, ça, ça veut quelque chose d'extrêmement présent, en fait, dans la façon dont on consomme le contenu. Euh, puis, il ben, y a il y a Normand André, en fait, qui est chercheur à l'Université de la Pelluc, euh, qui, euh, qui, bon, qui a un discours extrêmement pertinent, là, puis qui explique, explique euh, vraiment bien euh, l'impact d'algorithmes. Lui, on appelle, ben, on appelle ça l'algorithme de personnalisation, parce que ces algorithmes-là, évidemment, vont venir individualiser ou euh, créer un contenu fait sur mesure pour chacun d'entre vous, en fait, qui Donc, euh, voilà, on propose de l'écoute. Les, euh, les, les plateformes de médias sociaux commerciaux euh, sont des, euh, des outils de personnalisation de masse de l'information. Hein. Ça veut dire qu'on est des millions d'usagers à se faire donner chaque jour en fait, un fil d'actualité qui euh, nous conforte le plus possible dans nos préférences, dans nos goûts, dans nos valeurs. Ça fonctionne comme ça. Plus on nous donne ce qu'on aime et ce qu'on veut et qui on est, euh, plus on va avoir tendance à y retourner, simplement parce que c'est des outils de personnalisation qui répondent à des besoins ou à des envies ou à des désirs. Et pour ça, ils accumulent énormément de données, ils utilisent ces données-là pour nous renvoyer en fait, des contenus qui nous plaisent. Euh, donc, bien évidemment, on clique sur les contenus parce qu'ils sont faits pour piquer notre curiosité, pour piquer nos intérêts. Parfois, c'est des contenus qui sont euh, tout à fait euh, rigoureux et fiables. Euh, parfois, c'est des contenus qui sont très ludiques. Parfois, c'est des contenus un petit peu plus louches. Euh, mais toujours est-il que nos choix et nos préférences sont enregistrés et sont intégrés, en fait, dans des calculs mathématiques qui aident ensuite à déterminer l'offre médiatique qui va nous être donnée. Donc, on a un peu euh, remplacé, si vous voulez, le rédacteur en chef du bulletin de nouvelles de 18 heures par des processus automatisés qui visent à répondre, mais aussi à anticiper nos goûts, nos besoins et nos désirs. Donc, euh, oui, on était comme en train de lire le commentaire de Benoît, en fait, qui parle de chambre d'écho, puis c'est vraiment, euh, c'est tellement, ça tombe à point, en fait, parce que si on va à la prochaine diapositive, ce que Normand-André nous expliquait, c'était l'impact d'algorithmes de personnalisation, donc, qu'on voit ici, si on, on pense à ça, ce phénomène-là, et qu'en plus, on pense au fait qu'on est souvent abonné ou on est souvent en lien avec des gens qui partagent plus ou moins la même opinion euh, euh, que nous sur les, les différentes plateformes, en fait, médias sociaux, bien, on va se retrouver dans quelque chose qui s'appelle une bulle de filtre ou encore chambre d'écho euh, euh, qui revient finalement à dire qu'on va, on va euh, avoir accès ou on va nous envoyer du contenu qui correspond plus ou moins à ce qu'on pense déjà donc, on va être beaucoup plus enclin à comme, finalement à, à accueillir cette information-là. Et puis donc, on va renouvrir notre algorithme de, de ça. Donc, l'algorithme va, va, va nous générer d'autres contenus. Donc, finalement, cette espèce de bulle-là va se, se pacifier. Est-ce que c'est un mot? Mais, mm. mais va devenir de plus en plus opaque et difficile finalement d'aller à l'extérieur. Et c'est ce qui nous amène à. à <coughs> À la prochaine, finalement, la prochaine diapositive, c'est ce qui nous amène à l'importance, une fois qu'on a pris conscience de, de, du fonctionnement et du rôle des algorithmes, c'est ce qui nous amène à, à, à donner de l'importance au fait de varier nos sources d'informations. Il y a certains algorithmes, en fait, qui sont programmés pour nous, nous en pousser quelquefois. Euh, si je prends un exemple d'un algorithme musical, euh, ben, les plus populaires ont quand même un, un certain pourcentage, entre 10 et 15 qui vont nous pousser de temps en temps d'autres choses que, que ce qu'on écoute normalement. Il okay. euh, y a même des algorithmes au niveau des réseaux sociaux qui euh, vont nous pousser jusqu'à 20 de contenus politiques qui vont à l'extérieur de nos pensées habituelles. Par contre, est-ce que ça suffit? Ben, c'est là qu'on a un pouvoir d'action, en fait, dans le fait de, euh, si moi, je veux être informée sur plein de, de pays différents, ben d'aller euh, essayer de suivre différentes pages, différents médias, essayer de, de varier euh, mes sources d'information, essayer de changer mes sources musicales. Et là-dedans, on a un pouvoir d'action. Puis, on, a, on avait envie de faire une analogie euh, que nous, on trouve parlante. Hum. On a un peu le rôle de nourrir notre, notre algorithme et donc de l'influencer. On peut soit avoir la posture dans laquelle l'algorithme est quelque chose de programmé sur lequel on n'a pas de pouvoir, hum. mais en fait, s'il nous donne ce qu'on lui demande, hein, euh, ben on peut lui demander toutes sortes de choses et donc, on peut générer des traces. On, va, on peut choisir le type de traces de données qu'on va laisser, finalement. Voilà. Ouais. Donc, par des euh, « par des j'aime »,« j'aime pas »,« je veux pas ça », etc., bien, ça permet de guider puis d'essayer de, de, de, de, de prendre soin, finalement, de la personnalisation de notre algorithme. Euh, et puis, ben, on comparait ça, là, vous, vous avez peut-être reconnu le jouet, euh, euh, fétiche, euh, le Tamagotchi, on devait donc s'en occuper. Et si on s'occupait de notre algorithme, pour qu'il nous donne, finalement, des informations variées. Tellement. On ne sait pas si ça vous parle, euh, on vous invite aussi à lire dans le cas, ça vous fait beaucoup, vous êtes dans le jeu, ça lire en même temps, mais euh, il y a Alexandre, euh, Alexandre et Benoît là, qui vous poussent euh, euh, de l'information, des suppléments d'information, Les oui. gars, vous n'hésitez pas à ouvrir votre caméra, votre micro si vous souhaitez intervenir, sans problème, on ne vous aime pas. Donc, à partir du moment où la nouvelle a été créée, elle a été diffusée et elle, euh, elle va potentiellement, où elle va arriver à moi ou à vous, euh, bien là, ça va générer quelque chose. Ça va générer quelque chose en ouais. moi. Donc, je suis sur euh, une plateforme sur laquelle je m'informe. Hein. Mmh. En passant, 79 des Canadiens s'informent sur les réseaux sociaux. Mmh. De là, l'importance de parler d'algorithmes. Donc, euh, je suis face à une nouvelle et là, il m'arrive quelque chose, sans que j'ai nécessairement du contrôle là-dessus, c'est que je vais avoir une émotion. Soit de la peur, soit de, du dégoût, de la surprise, de la joie. Hein? Des fois, c'est des bonnes nouvelles. On se dit comme wow, « Waouh, je suis réconfortée, j'ai de l'espoir, etc. » Attention, il y a certaines entraînces qui devraient allumer une petite lumière. C'est-à-dire que si ce que je ressens, c'est de la peur, de la surprise et du dégoût, puis là, ce n'est pas moi qui vous dis ça, ce sont des études qui l'ont... Euh, bref, euh, il y a des chercheurs qui ont étudié euh, au-dessus de 60 000 publications sur Twitter, ou ouais, etc. Et bref. Et ils ont associé ces émotions vraiment à des nouvelles qui seraient euh, soit dans toutes les catégories qu'on vous a dit là, soit fausses, soit décontextualisées ou etc. Donc ces émotions-là devraient nous allumer une lumière. Et d'autant plus que si je ressens du dégoût de la part ou de la surprise, euh, ce sont des émotions qui font en sorte que je vais être plus enclin à partager euh, les nouvelles, à participer, à commenter ou etc. Donc, et n'oublions pas que les producteurs de. Ben là, parlons de faux contenus, là, mais les producteurs de faux contenu veulent évidemment que leur contenu soit propagé et ils vont cibler précisément ces émotions-là parce qu'ils savent bien en fait que c'est les émotions qui permettent de, aux infos de voyager plus rapidement et plus largement. Donc eux-mêmes vont cibler et vont créer le contenu comme un peu sur mesure pour susciter ces émotions-là. Donc, première chose qui arrive quand je reçois une nouvelle, il y a les émotions. La deuxième, là on a parlé des patients, maintenant parlons au niveau cognitif, euh, ce sont les biais hein, qui, qui vont jouer. Euh, donc, excusez-moi, premier truc, cibler les émotions quand une nouvelle arrive. Waouh ça me choque, qu'est-ce que je fais que ça? Mm -hmm. Et deuxième, prendre garde à nos biais cognitifs. Un biais cognitif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une, là je, je vous lis là, euh, tel quel, c'est du Wikipédia, donc distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Le terme biais, c'est comme une déviation, c'est comme un, un genre de bypass, excusez-moi l'anglicisme, que notre cerveau fait euh, par rapport à une, à une réalité qui serait euh, euh, pas nécessairement, qui nous demanderait un traitement plus profond. Et le premier, il existe des centaines de biais cognitifs. Euh, il y en a qui sont plus spécifiques au phénomène dont on parle aujourd'hui. Le premier, c'est le biais de confirmation. Et là, si vous mixez ça à la bulle de filtre, le biais de confirmation, il est très, très fort ah oui. dans ce phénomène euh, d'éducation de, de, de, média. En quoi consiste-t-il? En fait, le biais de confirmation, c'est que j'ai plus tendance à croire euh, ce, que, ce, ce qui va confirmer mes croyances euh, que j'ai déjà, finalement. Donc, si j'ai une conviction XY, si j'ai une croyance XY et qu'une nouvelle vient la confirmer, j'ai tendance à baisser les gardes du jugement critique, pour l'accepter la, d'emblée. Et c'est la même chose, le biais de non-confirmation est aussi vrai. Donc, à l'inverse, si je vois une nouvelle qui va dire euh, que quelque chose n'a pas de bon sens, si je le croyais déjà que ça n'avait pas de bon sens, bien, j'adhère euh, plus rapidement et surtout, je passe par-dessus les étapes de vérification, de validation qui me mèneraient à dire hum, est-ce que c'est une bonne information ouais. Ouais, euh, donc, euh, Oui, c'est ça. Le deuxième biais, euh, qui est intéressant, c'est le biais de, de, de, de l'effet de vérité illusoire. Et Celui-là, il est particulier parce qu'il nous arrive tous. Vous avez peut-être une idée en tête. Dans le fond, ce qu'il dit, celui-là, c'est que plus j'ai tendance à voir quelque chose, plus à la fin, finalement, plus je le vois, plus j'ai tendance à y croire. Fait que la première fois que je vois quelque chose, je me dis, ben voyons. La deuxième fois, je me dis, ah, troisième, quatrième, cinquième, sixième fois. Puis les réseaux nous repoussent souvent les mêmes choses. Hein. Euh, je travaille de penser qu'il faut que je m'achète un truc pour les dalles, Bref, euh, euh, oui. j'ai tendance, <rire> donc tendance à, euh, à, après une exposition répétée, là, à croire, euh, à lui accorder de la crédibilité et encore une fois, de baisser les gardes. Donc ça, c'est deux biais. Par-dessus ça, j'ai envie de rajouter euh, l'effet posture. Parce que quand je m'assois devant mes réseaux, euh, rarement je suis en posture posture, euh, de scepticisme, et là je vais aller chercher euh, les fondements et derrière, et etc. Je suis souvent plus, en, ben, je sais pas vous, mais moi c'est comme ça, je suis souvent plus en posture molle, euh, et, en vous en rendu <rire> divan, euh, puis dans le fond, mon intention, c'est de me divertir, ce qui fait en sorte que mon cerveau, ça va solliciter d'autres euh, espaces de mon cerveau que l'espace du jugement critique, et donc j'ai plus tendance à baisser les gardes. Je rajoute à ça le fait que, à cause de l'abus de filtre, les gens qui publient autour de moi, ben, je leur accorde une crédibilité. Donc, mon cerveau, encore une fois, ne me joue pas des tours parce que j'ai confiance aux gens autour de moi. Euh, et donc, je vais avoir à, tendance à accorder du crédit à ce qu'ils partagent. Hum. Comme quand Marjorie partage quelque chose, moi, je le partage direct sans l'ouvrir. <rire> C'est bien! <rire> malheureusement, oui, ça. Ben, ça nous amène à ce genre de phénomène. Donc, 60% des liens qui sont partagés sur les réseaux sociaux n'ont pas été ouverts préalablement. Et puis, le but, ce n'est pas, pas de faire de la culpabilisation du tout, non. mais plutôt d'expliquer que c'est un phénomène qui est naturel et normal. Et puis là, ben, on peut, il y a deux choses là-dedans. Un, connaître nos biais cognitifs, savoir qu'ils existent exactement comme pour les émotions. Deux, ben, ce que Hugo Mercier, euh, justement, chercheur, vraiment chercheur en sciences cognitives, nous dit, c'est qu'il vaut mieux contrôler notre environnement que d'essayer de changer notre psychologie. En être conscient, c'est une chose. Euh, savoir que ces biais-là existent, c'est une, une chose. Mais changer notre environnement, contrôler notre environnement est un meilleur moyen finalement que d'essayer de changer notre cerveau. Et c'est là qu'on revient à... à Tamagotchi. Donc, euh, essayons, dans le fond, c'est un peu le but puis la clé de ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est de cibler les endroits où on a un réel pouvoir d'action. Donc, reconnaître, oui, mais on a un pouvoir d'action sur euh, comment on nourrit et comment on, on s'informe. Oui. Euh, Patrick, je vois ta question euh, par rapport à la source. Elle sera dans le, dans le padlet à la fin, mais euh, si tu veux, je pourrais te cibler l'endroit spécifique là, euh, euh, juste après. Voilà. Donc là la nouvelle est venue jusqu'à nous, on a réagi, on a reconnu nos biais cognitifs, on en a conscient, nos émotions, etc. Puis ben là, dans l'espèce de trame naturelle, on prendrait une décision qui aurait des impacts. Euh, c'est ce qui se passe, en fait. Euh, comme, mais nous, mais nous <rire> on vous propose un petit coup de théâtre, en fait, on vous propose de venir inverser, puis tu sais, c'est... Vous allez dire que c'est d'une logique implacable, mais nous, ce qu'on propose, en fait, c'est d'essayer de, de d'appréhender, en fait, les impacts de la propagation d'une nouvelle ou d'un contenu avant de prendre une décision. Donc, on vous propose... De tenir compte du fait que la diffusion, la, propaga la propagation de nouvelles sont susceptibles d'avoir des impacts sociaux, idéologiques, économiques et politiques. Euh, on n'entrera pas dans les détails, mais euh, vous en avez des exemples là. Euh, tout est cliquable. Quand vous aurez la présentation tout à l'heure, vous pourrez cliquer, puis sinon, dans le padlet, tout qui est comme relatif à ces questions-là. Donc, que ce soit les fausses nouvelles en ligne qui ont eu des impacts, en fait, meurtriers sur des populations mmh. locales, et sur la polarisation des groupes, ça, c'est vraiment intéressant. Sur le plan idéologique, on dit que les médias sociaux contribuent à amplifier les, justement la polarisation puis la, le, le, le fait que euh, des mouvements idéologiques, malheureusement, tels que parfois le racisme ou l'homophobie, vont comme être gonflés ou, en, ou être euh, amplifiés grâce euh, grâce à la propagation du contenu. Donc, c'est faut quand même y penser. Euh, sur la question, toute la question des revenus publicitaires euh, dans les médias également, donc sur le plan économique. Puis finalement, ben, l'affaire la, Cambridge Analytica, j'imagine que plusieurs, vous êtes peut-être en mesure de savoir de quoi il est question. Mais ça, ça démontre également que euh, la façon dont on consomme le contenu peut avoir même de l'impact sur euh, les issues démocratiques ou les... les, les euh, voilà, donc l'issue de... de, de politique de certains pays. Ouais, sans vouloir faire de la pub, là, si vous avez l'occasion d'écouter le documentaire de Great Hack, Great ouais. c'est quand même très intéressant. So hein, Netflix. par rapport à cette situation-là. Oui, ouais. tout à fait. Euh, donc voilà. Donc c'est ce qu'on vous proposait d'appréhender les, les impacts avant de prendre une décision mais une fois qu'on a comme appréhendé tout ça, ben il vient le moment où euh, on, on a finalement le, le, notre, le plus grand pouvoir d'action si on veut, c'est de considérer les options possibles. Donc considérer la palette, j'aime penser en termes de palette d'options ou d'actions qu'on peut faire. Ouais. Euh, on vous a fait un petit ben, montage visuel, mais qui vient juste d'une plateforme en ce Mais probablement que si on vous posait la question, vous seriez capable de nommer euh, qu'on peut partager, on peut aimer, on peut commenter, on peut s'abonner en groupe. Euh, on peut, bon, faire. On peut signaler. On peut signaler des contenus. Ouais. Puis, on aime toujours à dire également que dans ce visuel-là, il n'apparaît pas une autre option, en fait, qui est quand même assez porteuse d'impact également. Populaire. Euh, populaire et porteuse d'impact, qui est l'action de ne rien faire. Ouais. Donc, euh, le choix de ne, de ne pas euh, de pas commenter, de pas venir, et de ne pas aimer, etc. Et de ne pas signaler, je veux dire. Et de ne pas signaler, bien, peut, effectivement, peut avoir des impacts. Puis là, Comprenons-nous bien, on n'est pas en train de faire l'apologie de l'inaction dans les médias sociaux, bien au contraire, parce que parfois l'inaction, donc ne pas signaler, par exemple, mm. ou, euh, ou ne pas commenter ou répondre, ben, ça peut être questionnable euh, en termes d'enjeux. De, de, de, donc là, on, est, on se rappellera qu'on n'est pas là pour, euh, pour dire euh, quelles sont les actions les meilleures et les actions privilégiées, mais on pense tout de même que de rendre nos jeunes, parce qu'on ramène quand même ça aux jeunes, mais de les rendre autonomes, euh, par rapport aux médias, puis à leur façon de consommer le contenu, ben, on pense que peut-être qu'ils seront aptes à faire des choix qui vont finalement, euh, être, qui vont être faits en pleine connaissance de cause, finalement. La plus grande connaissance de cause, c'est possible. Ça va? Donc, euh, on pense que, on pense qu'on a fait le tour de ces lieux-là. Normalement, vous deviez avoir des émojis qui oui, étaient partout, donc faire... <rire> les pouvoirs, les, les, les, les lieux ou les zones où vous avez un pouvoir d'action. Euh, puis, c'est ce qui a fait, finalement, qu'on a, on a on pense, on espère, réussir à transformer cette trame-là finalement en trame où vous avez de l'impact et où vos jeunes peuvent avoir de l'impact. Puis c'est ce qui va nous amener assez rapidement, dans le fond, à parler de vos milieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que ça peut percoler? Comment ça peut retomber dans vos milieux? Comment vous pouvez accompagner votre monde, vos enseignants, vos jeunes euh, pour finalement... Euh, augmenter ou les rendre plus compétents par rapport, euh, par rapport à, à la consommation médiatique. Donc, si on veut un petit résumé, en fait, on vous a ramené les, les Donc, voici, c'est ça, les huit les actions que nous, on propose par rapport à chaque étape là, de la nouvelle. Ça, c'est un visuel qui peut être euh, réutilisé là, à, toutes les, euh, à toutes les sources dans les contextes où vous en, a, en auriez besoin, mais on aurait envie de pouvoir le bonifier de vos, de vos idées. Est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter, que vous trouviez importantes, des, des étapes où ça vous a allumé, et que vous avez dit « Ah, ça, ça serait donc bien pertinent qu'on l'ajoute? Euh, » J'ai envie de vous inviter à utiliser les euh, les, euh, les outils de, de, de, de texte pour, par, pour participer à cette diapositive-là. Puis, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste comme huit minutes, donc j'ai comme envie qu'on se fasse un... un un marathon, c'est pas maraton, un marathon, c'est un stream en fait, un deux minutes, là, vous pouvez utiliser les outils pour écrire du texte, puis juste nous dire, en fait, dans votre milieu, est-ce que est -ce que vous pensez que vous auriez des leviers, est-ce que vous pensez que dans tel ou tel contexte, vous pourriez réinvestir certains éléments de la présentation, ou, ou, ou autre finalement. Donc, on vous invite, le vite, vite, deux minutes, là, à venir, comme, bonifier cette diapositive-là voilà C'est super, on vous remercie pour, euh, dans le fond, on, ce qu'on souhaitait surtout, c'est allumer, euh, allumer la flamme hein, pour euh, que vous puissiez débuter votre réflexion, mais sachez qu'on est là, si vous avez envie d'aller plus loin dans un dans, dans projet ou le développement d'une ressource quelconque, ben, euh, faites appel à nous, là, on sera là pour vous. Euh, puis Sinon, ben, je propose peut-être qu'on aille tout de suite euh, à la diapositive qui est, qui est en noir sur le compte de référence. Oui, qu'on qu présente les liens qu'on a réussi à être ben, Oui, c'est ça. Dans le l'éducation des... aux médias, là, ça touche vraiment beaucoup de composantes de la compétence numérique. Euh, on les a mis en lumière euh, de cette façon-là. Fait qu'on vous laisserait euh, regarder ça, mais sachez quand même que c'est un, un enjeu, finalement, qui, qui va euh, aller chercher là, plusieurs habiletés et composantes ah. de cette compétence-là. Si, euh, rapidement, parce qu'on veut vous laisser le temps de vous brancher à l'autre euh, webinaire, si on vous présente les ressources en bref. Donc, euh, la première, c'est le fameux padlet euh, monurl.ca baroblique cliquer. Donc là, on a classé ça par colonne en fonction de, de différentes oui, catégories. Bon. Alors, c'est libre à vous euh, d'aller les consulter, là, puis c'est vraiment quand même assez riche. Puis, on, on le bonifie au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Et sinon, vous avez également un dossier dans le devoir qui s'appelle le pouvoir du code. Donc, on parle de l'application des algorithmes, des différents types d'algorithmes. Donc, si ça vous a interpellé ou vous n'êtes pas trop à l'aise encore avec le concept, allez fouiller là-dedans. C'est présent dans le tablette aussi. Dans le fond, via le tablette, vous y aurez accès. Euh... La recette des algorithmes, c'est la situation d'apprentissage dont vous parlait Marjorie tout à l'heure. Donc, ça s'adresse aux, aux élèves du début du secondaire surtout, mais je pense que ça peut être ça pourrait, euh, ouais. adapté là, à toutes les sens. Donc, comprendre comment ça fonctionne et quel impact ça a sur notre consommation puis le contenu qui nous est poussé là, sur les médias sociaux. Ouais, bien sûr. Euh, vers une identité positive à l'heure du numérique, vous connaissez probablement cet outil-là qui a été créé par nos collègues Marise et Patrick. Euh, se sont alliés finalement à des enseignants, enseignantes de la commission de Laval qui ont fait un outil exceptionnel qui est vraiment apprécié du milieu. C'est du clé en main finalement pour animer les réflexions à propos de différents thèmes, dont, euh, dont les influenceurs, dont euh, le traitement algorithmique, etc. Donc, vraiment, là, vous pouvez visiter la plateforme directement, puis euh, c'est une ressource, c'est vraiment des, un allié dans ce, ce dossier-là. Petit visuel pour expliquer les algorithmes. Et c'est sur ce qu'on vous dit merci beaucoup. <rire> si vous avez des commentaires, écrivez-nous. Euh, voici l'adresse de la présentation, donc oui. monurl.ca, webinaire, clique. Donc, euh, euh, vous pouvez réutiliser en fait tout, là, bien, évidemment, là, on est toujours en libre, là, mais n'hésitez pas euh, à, nous, euh, à nous piquer des diapositives. ça va nous faire vraiment plaisir de savoir que ça, euh, que que ça se promène finalement, puis que c'est ouais. connu, c'est utilisé, puis que c'est utile, surtout, on ne sait pas toujours si c'est utile ce qu'on fait, mais on espère, puis euh, on Jean-Félix, si tu veux nous envoyer la photo par courriel, là, ça, serait, euh, ça serait cool quand même, j'aimerais... Des... Hey, merci, merci pour ta merci, présence, à merci à vous, bravo, euh... Euh, merci aux participants, c'était super, euh, donc euh, je vais peut-être publier d'autres tweets en lien avec notre publication, mais vous avez accès, donc, dans le clavardage aux lien dans notre présentation, donc tous les liens sont intégrés, les sources... Euh, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Marjorie, Annie ou moi, ou même Alexandre, euh, après la, la, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, sans problème.